Mesdames et Messieurs, bienvenue sur votre chaîne My TV. Nous sommes bien sûr euh, dans votre émission euh, Le Ranka. Euh, vous avez pendant, attendu pendant longtemps, non Voici le retour, le véritable retour. Continuez à inviter les amis à venir s'abonner sur la chaîne. Euh, nous sommes aujourd'hui pour parler euh, d'un problème qui sévit aussi dans notre société. Euh, parmi les problèmes, nous avons les droits d'auteur. Les droits d'auteur au Cameroun, euh, c'est devenu une affaire très compliquée. Euh, de l'autre côté, il y a des syndicats qui naissent. De l'autre côté, il faudrait qu'on fasse partie forcément le chef ou encore le président de la SONACAM qui est bien sûr notre saint thomas Nous allons à la rencontre des artistes pour récolter quelque, quelque peu leur avis concernant ces situations de droit d'auteur. Est-ce qu'ils sont inscrits Est-ce qu'ils adhèrent à la lutte qui est lancée Est-ce qu'ils sont dans la chasse euh, aux sorciers Ou chasse à la sorcière qui est euh, bien sûr de faire partie de notre saint thomas Suivez-nous à présent chez Socrate qui va nous donner son avis euh, nous sommes là à Maquepemisoké dans un studio bien connu, il nous a donné rendez-vous à Israe Music follow me Mesdames et Messieurs, comme annoncé tantôt, nous sommes bien sûr chez notre très cher artiste Socrate Nianfou je vous le dis, c'est un gars qui a la rage quand il est sur le mic euh, salut Socrate Nianfou Merci, euh, salut euh, H.T.Zone, merci. Euh, comment tu te sens Très bien, très bien. Déjà que vous avez respecté le rendez-vous. Je ne m'attendais pas, je vous remercie pour cela. Voilà. Je me sens très bien. Justement, le Ranka, on respecte toujours le rendez-vous. Et pour ça, nous vous invitons déjà à vous connecter massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le savez, c'est MyFricaTV, TV, l'émission c'est Ranka. Euh, Socrate Nienfo, euh, dis-nous, qu'est-ce que ça te dit les droits d'auteur au Cameroun Les droits d'auteur au Cameroun. Franchement, c'est vraiment un sujet après parce que ça très mal, déjà dans un pays comme le nôtre. Euh, les gros Toujours dans un landage où on dit que les gros poissons mangent les petits poissons. On ne sait pas si nous aurons aussi la chance d'avoir comme les autres, ont, même si c'est trop petit. Oui. Euh, déjà. Pour mieux répondre à votre question, je pense que ça se gère très mal les doigts d'autorat. Euh, la faute à la Sonacam, la faute aux dirigeants, la faute à qui Pour la faute, on rejette sur tous. En commençant par les dirigeants. oui, Parce que les dirigeants sont ceux qui doivent entendre les, les pleurs du, du, du public. Et après la Sonacam, qui sont là pour, pour gérer les, les, les biens de ces artistes. Et aussi, je jette aussi la photo aux artistes parce que nous devons aussi être solidaires dans notre métier et faire des sorties pour réclamer ce qui nous revient de toi. Merci. Voilà, euh, Socrate, nous savons depuis la nuit des temps, on pleut toujours ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas on a déjà eu à faire des transitions à la tête de cette sonakam en question qu'est-ce qu'on qu qu doit finalement faire, quelle est la potion magique qu'on doit apporter pour que tout le monde se sente à l'aise est-ce qu'il faut privatiser, comme pense l'autre, euh, la société des droits d'auteur Bon, de ma part en tant que Socrate, il je pense que euh, un Camerounais avait dit laisser la politique aux politiciens, au football, aux footballeurs. Et je pense aussi qu'on doit laisser la musique aux musiciens. Tout à fait. Et ce qui nous tue, selon moi, c'est parce que les gens qui gèrent ce droit d'auteur ne sont même pas ceux qui font ce métier-là. Lorsque nous prenons déjà le ministre de la Culture, je ne sais pas s'il a chanté, que vous m'excusez pour cela, je ne sais pas s'il a chanté aussi, c'est un ancien artiste, je pense que ce poste-là, on doit le remettre aux artistes camerounais, aux artistes qui ont fait euh, parler d'eux. Donc bon. ça voudrait dire que selon Socrate, il faudrait qu'on pense à mettre un artiste à la tête du ministère de la Culture, des aides à la Culture. Donc euh, il faut commencer. Il, il ne faut pas seulement regarder la sonakam. Il faut commencer déjà par le ministère. Donc ça veut dire euh, Pierre Ismaël Burukad doit fait comment <rire> <rire> ouais, Pierre Ismaël Bijoquette. Bon, je pense pas, je pense pas que ça soit une bonne place pour lui. Voilà. Et je pense qu'on doit remettre ça à un musicien. Regardons comment nos artistes souffrent voilà. à, à leur dernière demain. Mmh. Nous avons l'exemple de Gueya Ça m'a beaucoup touché. Parce que je pense que quand une maman comme ça Fait parler d'elle au Cameroun Et qu'elle a eu les funérailles comme ça là, Je n'ai pas, pas beaucoup apprécié Je pense qu'on doit remettre la musique aux musiciens. Euh, voilà Socrates Il parle maintenant de San Fatoma Qu'est-ce que ça te dit San Fatoma bah, San Fatoma Je pense qu'il gère bien mmh. Il gère bien. bien Parce que lui il, est, il comprend la douleur des artistes Il connaît comment l'artiste a rendu et je ne pense pas qu'il peut jouer avec ça, parce qu'il est passé d'ailleurs par là. Ceux qui jouent avec, le poste, avec ce poste-là, c'est parce que, eux, je me dis, comment on dit, à notre langue, à notre langue, donc... Quand tu as l'argent, pense à ceux que ceux qui passent, qui sont, qui sont, qui sont en train de passer par la même route que toi. Tout à fait. Euh, Socrate Nienfo. Euh, nous avons des icônes, nous avons des sorties euh, des artistes ces derniers jours. Nous avons la sortie de Gine Gento. C'est tu connais Ginny Gento. Oui, Gento, je ne peux pas vous mentir, je, je, je le connais pas parfaitement, mais j'ai écouté sa dernière sortie, C'était vraiment pas une sortie digne de lui. Euh, sa sortie a été beaucoup critiquée, et aussi celui de, si j'ai bon ou c'est Prince Yango. La sortie, vraiment, ce n'était pas beaucoup aimé par le public camerounais, les artistes camerounais, je veux dire. Et je pense que ces gens-là... On doit les écarter de, là où ils de leur position. pour donc, Ça, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas adhérer à les syndicats qu'ils ont créés Il y a des syndicats qui naissent tous les jours, donc il ne faudrait pas déjà adhérer à ça <rire> <rire> La revendication, ça n'a pas de place non, leur revendication, pas que. Même s'entacher ça... un peu de, de tribalisme comme la sortie de Gene Gento, qui dit qu'on donne l'argent aux artistes bamilekés qui ne sont pas connus, les artistes qui n'ont rien prouvé, des personnes qui ne chantent pas, on ne parvient à leur donner le droit d'auteur par rapport à eux qui ont fait les merveilles dans ce pays. Je pense. Que avec des broussaillés et de la bonga. C'est pour ça que <rire> j'ai parlé de la colère des Camerounais. Et je pense que ces gens-là doivent comprendre que nous ne sommes plus au niveau du tribalisme. Ils doivent comprendre que nous sommes au niveau du partage et de l'égalité. Et si ils pensent qu'ils ont beaucoup travaillé et qu'on doit leur remettre tout parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ça, ils pensent que c'est faux. On doit vivre dans un pays où on, on doit vivre le partage dans notre pays. Et arrêtons de dire « bamileke » ou « Betty quand il s'agit qu'on fait le même métier. Oui, donc... Je pense qu'on ne doit pas adhérer à leur syndicat. Euh, Socrate Nienfou, puisque nous sommes là naturellement pour toi, j'aimerais que tu me dises en quelque sorte qui est Socrate Nienfou. Depuis combien de temps il fait dans la chanson J'aimerais savoir cela. Est-ce que Socrate Nienfou se sent à l'aise déjà en tant qu'artiste Déjà, le nom artiste, ça te convient Quand tu passes au quartier on dit star, tu te sens dans ça euh, Déjà, Socrate Nienfou... Est un jeune Camerounais. Est un jeune Camerounais, du vert ou jaune. Et grandi au Gabon, a eu l'envie de chanter depuis 2002, 2012, puis précisément à Port-Gentil. Euh, Socrate que je suis, j'ai décidé de revenir au Cameroun, euh, appuyer ma carrière. Et je pense je me sens à l'aise dedans parce qu'au Cameroun, j'ai trouvé des gens qu'il qu fallait. Et qui m'ont aussi dirigé dans des, dans des bons couloirs pour mieux avancer. Et Socrate, déjà, de son, de, de son nom familial, signifie Joe Paul Loïc. Oui. Euh, je peux vous dire, je me sens à l'aise dans la musique, je me sens très bien, même si pour le moment, je ne vis pas avec. Est-ce que Socrate, quand il passe au quartier, on l'appelle Star Star Est-ce que ça te convient le nom artiste à euh, le, le nom artiste, ça me convient et quand tu passes surtout quand tu passes vous êtes et les amis les mamans les papas chacun t'appelle voilà Tis Latis Latis ben, ça ça me fait beaucoup plaisir ça me fait beaucoup vivre dans mon monde musical et ce qui m'a plu aussi c'est que la famille a fini par accepter ce que je fais la famille a fini par accepter ce que Socrate ce Nienfou a fait déjà rappelons que cette famille en question est venue te soutenir dans un spectacle où moi-même j'étais présent euh, euh, je veux dire, Socrate, quel est ton plus gros spectacle que tu as déjà fait euh, depuis que tu as commencé la musique euh, Mon plus gros spectacle que j'ai déjà fait, c'est au Cameroun, plus précisément euh, à Douala. Mm. Au ouais, euh, Sud Live, c'était le 31 juillet 2020, dernier. Euh, déjà en passant, je remercie tous ceux qui se sont déplacés de divers horizons de Douala ainsi que dans le Cameroun pour venir me soutenir parce qu'ils ont cru en moi. Et j'étais beaucoup satisfait. Je, ti, ti, je quitte ici en disant à tout ce public, à tous ces gens, que j'étais satisfait. Merci. Et surtout au BIA et son président, Angelo DJ Premier. Je vous dis tous merci. Euh, Socrate qu Ninfo, quelle est l'actualité Qu'est-ce qui est en cours Qu'est-ce qui est en vue euh, L'actualité, je pense que je ne veux pas vous dire ça en direct. On va tous entrer écouter au studio. Mm -hmm. et il y a une bombe qui est prête à s'exploser dans les jours à venir. Yeah. Et, et nous allons nous diriger au studio pour écouter ensemble ce, ce projet. Mesdames et Messieurs, rappelons que nous sommes ici au studio de Raïs Music, la maison qui monte en puissance. Vous avez remarqué, les artistes sortis d'ici font des merveilles à l'extérieur, à l'instar de Socrate Nienfou, qui a fait l'honneur de nous inviter encore dans notre émission, le Ranka. Comprenez bien, le Ranka, c'est une émission qui se place vers l'invité et non le contraire. À présent, allons au studio Raïs Music pour découvrir les merveilles dont il fait mention tout de suite. Oui, c'est tellement beau à l'intérieur waouh <rire> ça donne l'envie d'y venir et vous voyez déjà le studio c'est ça remplit l'homme standard déjà il euh, y a des lumières qui nous accompagnent qui nous inspirent en même temps il y a également des couleurs africaines euh, de ce côté et nous voyons un grand monsieur derrière les machines ou encore assis confortablement dans son fauteuil euh, Socrate où est the person c'est qui euh, déjà, nous sommes au studio Israël Musique, mm -hmm. ouais. euh, je vous présente le big maker Max Da Vinci, mm -hmm. ouais. c'est lui le big maker du label. On n'a pas eu la chance de rencontrer les autres, mais ils seront là prochainement. Tout à fait. Bon, Is, rise Musique, mesdames et messieurs, qu'il me soit donc permis de dire bonjour à ces messieurs, bonjour. Bonjour. Good morning, vous parlez anglais ou français En ah, Français, ah, okay. français. Euh, Comment allez-vous Bien, très bien, très bien. Euh, Est-ce que Socrate bon très bien ici, comme il dit Oui, Socrate, c'est un artiste hein, qui monte en puissance et vraiment, voilà pourquoi il a tout notre soutien et ah. le respect et aussi, c'est un gars qui ose et au Cameroun, euh, c'est ceux qui osent, qui montent. Ici fait. au Cameroun, c'est comme ça. Là, tu n'oses pas, tu ne montes pas. Voilà, quel service vous offrez ici à Esraïs Music Ici, on offre des, des, des sons, des sons finis, euh, des, des, des, euh, on sponsorise parce qu'on a plusieurs rubriques. Mm -hmm. On a la rubrique vidéo, on montre les vidéos. Ici, on, on sponsorise les, les pages, on, on fait des, le mix master, master et euh, aussi on fait, euh, comme vous avez vu là, on fait aussi un peu, on a des artistes ici, des peintres qui font dans ce que vous, tout le design que vous voyez là. Mm -hmm. Et aussi, si on offre des formations, dans le mix, le master. Wow. Merci euh, euh, Socrate à présent tu as dit si on faisait un tour au studio on devait voir les merveilles que tu es en train de travailler est-ce qu'on peut laisser de parler la chanson en fonctionnant Oh, pendant qu'on continue Socrate Info avec euh, la maison Israïs Rise Music, l'endroit où vous devez désormais euh, faire vos enregistrements, vos masterings, c'est d'ici. Et on vous dit aussi que la décoration de vos salons, ça, ça peut aussi aller facilement avec Rise Music, euh, vos spots publicitaires, naturellement. On, on, on essaye d'écouter ce que ça nous réserve, Socrate. Et pendant ce temps, tu as nous dit, tu as nous dit, tu as nous dit, tu as nous dit euh, euh, comment tu te sens. Est-ce que tu es satisfait des produits qui sont sortis d'ici euh, avec Israël, c'est. Je suis satisfait. Je suis satisfait des produits qui sont sortis d'ici parce que. Eux, ils travaillent très bien et très merveilleusement. Et ils nous accompagnent beaucoup dans nos projets. D'ailleurs, ils étaient à ma soirée du 31 juin, au Suite Life. Donc, je pense. Rien à signaler, ils travaillent bien et je suis satisfait. Euh, très satisfait. Bon, euh, on doit essayer d'écouter euh, le produit. Je ne sais pas si euh, notre programmateur est bien calé. On s'écoule légèrement ça. C'est toujours le même. C'est toujours la même. Ah, C'est toujours le même. C'est toujours la même. C'est toujours le même. Son so mon Matinal mérite. Ça coûte! Je suis plus insolent. Mais je suis pas insolent, Ça c'est ce que tu as dans ton cœur. Tu me coulades dans tes C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ouais. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est de moi est ami d'enfance. Mais c'est pas pas que la mort pour ses quoi Et viens parler des amis Qui sont se se seulement se derrière toi pour de l'argent Même si après, on bah passe, passe, n'a oh pas fait de place journal Tu fais des à WhatsApp. Est-ce que les jouchers en m'a fait pas Vous je vous dis déjà Tu dois fuir un projet à la Mais tu de j'ai dit j'étais averti. Tu n'as pas voulu le Tu disais que ta copine. Voilà. Maintenant, tu avec ton Ah oui. ça, tu es avec Ah oui. Ah Ah Les les Merci, merci, merci. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Euh, la, chanson, la chanson, ça conne, ça conne vraiment et ça nous donne vraiment plaisir. On dose un peu, on baisse, on baisse là. Voilà, euh, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on dégage dans la chanson, c'est toujours les mêmes C'est toujours les mêmes parce que nous vivons un monde où, un monde plein de problèmes, d'hypocrisie, tu une personne et en même temps, il n'est pas avec toi, mais tu avais lui, c'est ça qui m'a poussé à entrer au studio. Oh, tu bois le vin avec quelqu'un, tu crois que tu es avec lui et il n'est pas avec toi. Les gens que tu aides, tu les amènes dans un poste de travail. arriver là-bas, c'est ton poste qui veut le récupérer. C'est ça qui m'a inspiré dans cette chanson. Merci. Euh, Socrate, qu'est-ce qu'on dit pour sortir Parce que nous sommes presque au thème de notre enregistrement, de notre émission. Euh, déjà... La chanson que vous venez d'écouter, la, la vidéo en cours. Et je demande, je, je demande au public de s'abonner massivement sur ma page YouTube mm -hmm. Socrate Ninfo. Socrate Ninfo Oui, sur ma page YouTube Socrate Ninfo. Et qu'ils sachent que maintenant, ne dort pas. Mm. Nous, on travaille jour et nuit avec X-Ray, qui est notre partenaire. Donc, je pense. De pas que je que vous devez vous abonner sur ma page et m'aider à avancer. Merci. Voilà Socrate, merci, c'est fait un plaisir. À, à, à, à, comme vous faites souvent là. Hein? Un peu bizarre quoi. Ah ouais. Comme devant malades, quoi. Un truc de dingue. Merci. Merci Socrate.